Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultante business. Alors les amis, ce matin, je reviens vers vous avec une très belle opportunité à saisir. Il s'agit de l'opportunité Sunday Swap. Sunday Swap qui sera lancé demain, le 20 janvier, qui est entre-temps le tout premier, tout premier DEX sur la blockchain de de alors je sais pas si tu es prêt à saisir cette opportunité, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment staker tes cartes de nos pour pouvoir récolter des sondes et swap lors de l'initial stake offering qui sera lancé à partir du 20. Euh, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, avant de commencer, déjà je tiens à vous rappeler, Olga Bani n'est pas euh, conseillère financière. Euh, je suis là juste pour vous donner des informations, euh, pour donner mon avis et aider la communauté euh, africaine dans l'écosystème euh, de l'économie numérique ou alors des, des, des crypto-monnaies. Donc voilà, euh, je vais vous inviter toujours à faire vos propres recherches, c'est très important. Pour commencer déjà tout ce que vous avez à faire c'est de télécharger le wallet euh, cardano en wallet cardano il y en a deux aujourd'hui nous allons travailler avec uroi donc vous allez aller dans votre navigateur taper roi cliquez simplement sur ce lien qui s'affiche euro wallet et vous allez tomber euh, voilà vous cliquez ici vous allez atterrir sur cette page où on vous demandera de télécharger euh, le wallet. Voilà, vous allez télécharger le wallet en fonction de, du matériel que vous avez. Si vous êtes sur téléphone, alors c'est l'Android ou bien c'est l'iPhone. Si vous êtes sur ordinateur, téléchargez l'extension, euh, si c'est Chrome, Edge, et, etc. Donc moi, j'ai cliqué sur Edge. Voilà, l'extension va s'ouvrir ici. Si vous êtes sur Edge, vous allez voir... Euh, à ce niveau si chez moi ça m'est supprimé parce que j'ai déjà l'extension quand l'extension est installée elle va apparaître là au niveau de votre barre de tâches cliquez simplement sur l'extension en question pour ouvrir euh, le portefeuille ensuite à la deuxième étape vous allez simplement créer votre compte euh, sur le wallet de euro voilà à quoi ça va ressembler voilà vous allez créer un nouveau compte, vous cliquez simplement sur « Créer un wallet », sélectionnez « Cardano »,« Créer un wallet euh, ». Le nom du wallet, vous mettez n'importe quoi, ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Créer le mot de passe, ensuite créer votre wallet, prenez la peine de bien sauvegarder votre phrase limotique, de bien la conserver parce que si vous la perdez ou si quelqu'un, une mauvaise euh, personne tombe dessus, alors vous allez simplement voir votre compte vidé. Donc c'est très important. Alors, la deuxième étape, quand vous avez fini de créer votre compte sur Yoroi, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous devez transférer vos cardenaux de votre portefeuille où ils se sont tous. C'est-à-dire là, vous avez acheté vos cardinaux, ils peuvent être Subinance Binance ou Elbank. Ensuite, vous allez les transférer dans votre wallet Yoroi. Comment faire alors Vous partez dans votre wallet, allez dans « le euh, Recevoir ». Dans « Recevoir » ici... Quand vous cliquez sur recevoir, vous avez l'adresse externe de votre wallet euh, Uhoi. Copiez simplement cette adresse. Venez dans votre compte où vous avez stocké vos Cardano. Non, j'ai les cardinaux moi-même aussi un peu partout. Donc, euh, j'ai quelques cardinaux dans, dans L-Bank. Donc, vous venez ici, bon, j'en avais un, hein, je vous montre juste comment faire. Vous venez ici, vous collez l'adresse de votre wallet Yoroi pour le retrait de vos cardenaux vers Yoroi. Les frais, généralement, sont de 1 à 2. Quand c'est fait, quelques minutes après, vous allez venir dans votre dashboard, tableau de bord, et vous verrez euh, le nombre total de vos cardenaux disponibles dans votre wallet ici. Maintenant que c'est fait, on passe à la troisième étape, celle de staker ces cardenaux en les déléguant à un hein, validateur. Donc, comment euh, déléguer ces cardenaux? Il suffit simplement de venir dans Delegate, ici, là, pour voir la liste des agrégateurs. Euh, je vais vous inviter euh, à regarder cette liste. Voilà les 30 euh, agrégateurs qui sont sur la white list. Voilà. Euh, Rassurez-vous de déléguer vos ADA chez l'un de ces 30 euh, agrégateur, voilà. Méfiez-vous car il y aura beaucoup d'arnards beaucoup de scams. Donc, cette liste que vous pouvez la voir. Tous ceux qui sont ici ne sont pas forcément dans la liste, la white list. Donc, prenez la peine euh, de choisir un qui est sur la white list. Par exemple, si on met Azure, voilà, vous pouvez staker vos cardinaux chez Azure et vous remarquerez qu'ils ont plusieurs, euh, plusieurs poules. Où vous pouvez déléguer la principale étant pleine, ils en ont créé une autre. Simplement pour vous rassurer que la poule est réellement la poule de Azure, vous avez simplement à cliquer sur le lien pour tomber sur leur page, pour vous rassurer que c'est réellement de Azure que sont ces, différents, ces différentes poules. Donc vous pouvez voir là, euh, les poules sont presque pleines. Voilà, mais vous pouvez encore euh, déléguer vos cartes Donc, tout ce que vous, vous avez à faire, c'est de choisir l'une des deux poules et cliquer sur déléguer. Ici, c'est le, le, le pourcentage des frais. Donc, quand vous cliquez sur déléguer et notez bien, notez bien, vous devez déléguer avec euh, un, le même wallet. Vous ne pouvez déléguer que vers un seul euh, validateur. Vous ne pouvez pas déléguer chez plusieurs validateurs à la fois, sinon plus tard, vous allez avoir vraiment des problèmes. Alors, quand c'est fait, euh, vous allez voir que c'est la quantité totale stickée dans votre compte qui est automatiquement euh, validée, qui va tous, qui vont tous sur le validateur. Voilà, et ensuite, vous cliquez sur déléguer, vous validez et le tour est joué. Vous allez simplement venir au niveau de votre tableau de bord et vous allez voir la quantité totale de vos cardinaux qui ont été stiqués. Et plus bas, vous pouvez voir chez quel validateur vous l'avez fait. Stake Pool Delegation. Vous, déléguez, vous allez voir que moi, j'ai staké mes cardinaux chez frog Alors, ici, comment va se passer la redistribution des Sundays Lorsque vous stakez vos cardinaux, chaque 5 jours, euh, les, vous obtenez les récompenses en Sunday. Et chaque cinq jours, vous avez la possibilité de remettre vos cadeaux pour obtenir et son swap et ce processus va se dérouler sur environ six mois voilà donc c'est une très belle opportunité à saisir euh, que de laisser vos cardenaux pour bien poser dans vos comptes. Voilà une très belle opportunité. Voilà les amis, si la vidéo vous a intéressé, je vais simplement vous inviter de nouveau à partager. Lâchez-moi un like, laissez-moi votre avis en commentaire et pour faire grandir les, la communauté, je vais vous inviter aussi à partager. Vous ne perdez rien. C'est une façon à nous de nous encourager euh, à vous produire encore plus du contenu de plus en plus intéressant. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à être notifié des futures opportunités. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao